La détention de ces responsables politiques qui ont agi uniquement avec des objectifs politiques est insupportable à vrai dire, et particulièrement pour une Terrasse, qui est l'objet d'une décision de justice que l'État espagnol n'applique pas. C'est la porte ouverte car on sait qu'en Europe le risque est grand que certains pays basculent vers l'extrême droite. C'est la porte ouverte pour que tous les défenseurs des droits de l'homme soient demain menacés en Europe, alors que l'Europe devrait les protéger. Euh, c'est le droit européen qui prime, et qu'à partir du moment où euh, Oriol Junqueras a été élu député européen, il doit siéger au Parlement européen. Eh bien, on voit que le droit européen n'est pas respecté, puisque c'est le droit national qui fait que Oriol Junqueras est encore en prison. Donc, on vit en pleine injustice, on vit en plein non respect des droits européens. Une immense inquiétude, une grande inquiétude par rapport à l'attitude du président du Parlement européen qui devrait, sans discuter, sans rechigner, respecter le rendu d'une cour, euh, cour de justice européenne et qui tergiverse et euh, ne respecte pas le, cour, le, le, le, le rendu pardon, de la cour de justice européenne.